Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique, analyse tendance long terme. Aujourd'hui, j'aimerais regarder, euh, entre autres, euh, la route de soi qui est en train de se construire et qui sera en place euh, très bientôt. Euh, C'est une route qui va faire à peu près, euh, euh, je crois, euh, sa part de la Chine. Ça se rend jusqu'en en Europe et euh, on traverse euh, beaucoup, beaucoup... Euh, euh, de pays euh, européens, asiatiques, euh, ce, ce projet a comme but de rejoindre justement euh, euh, toute l'Europe ensemble, l'Asie, et euh, faire des affaires au lieu de transiger euh, par bateau les échanges qui se produisent en ce moment. Euh, le projet est évalué à 1000 milliards de dollars, on n'en parle pas beaucoup ici euh, dans nos médias traditionnel, euh, c'est sûr que c'est pour créer une zone économie, économique très très importante euh, au niveau de l'Europe et euh, de l'Asie. Donc, on aurait des échanges qui euh, pourraient être internes et euh, les États-Unis ne seraient pas, feraient pas partie. Euh, on dit les, les États-Unis, le Canada peut-être avec le Pacifique, l'échange du Pacifique, mais c'est quand même une voie euh, euh, de la mer. On doit traverser le Pacifique. Pour euh, transiger avec euh, l'Asie, et c'est ce qu'on fait en ce moment au niveau du Canada, mais les États-Unis, euh, avec les tarifs, euh, tarifs qu'ils veulent imposer au niveau de, euh, des produits chinois, euh, vont nuire à cette euh, euh, participation à cette grande, ce grand projet. On appelait ça la route de soie, euh, eu égard à l'ancienne la, route de soie qui existait dans le passé, dans les. De moins 200 à plus 200 après Jésus-Christ et la raison pour laquelle on appelait ça la route de soie c'est tout simplement parce que le produit principal était la soie la soie qu'on qu échangeait c'était un produit de luxe mais on avait beaucoup beaucoup d'autres produits qui faisaient en sorte qu'on pouvait faire des transactions et c'était un des larges chemins qui qui côtoyait le sud de l'Europe euh, la Chine l'Inde euh, Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus au nord avec cette route-là, euh, donc euh, c'est euh, très très important comme projet et dans les prochaines années, euh, euh, c'est euh, une économie qui peut transformer euh, la planète et ce que je regarde, ce que je suis surtout face à ça, c'est que on veut puis, en tout cas, on essaie d'éliminer de, de, dans les transactions le, les dollars américains, les pétrodollars. Non pas qu'il n'y en aura plus, ça c'est sûr que ça va demeurer, euh, mais euh, on sait que les Russes et les Chinois... Les Russes, en particulier, depuis quelques années, accumulent des quantités d'or phénoménales. Et la raison pour laquelle il y a cette accumulation-là, euh, c'est justement pour être capable de euh, bypasser euh, le dollar américain et euh, pouvoir échanger euh, en leur devise appuyée sur l'or. Donc, c'est pas euh, ino inoffensif que surtout la Chine et les la Russie, d'autres pays aussi, mais plus européens, asiatiques, accumulent dollars. C'est vraiment pour euh, se débarrasser de l'hégémonie américaine euh, au niveau du dollar. Donc, euh, si, euh, avec l'investissement qui va avoir lieu, qui a débuté, c'est débuté le, le projet, avec euh, cet investi investissement de 1000 mill milliards de dollars, ben, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup de... Euh, de transactions d'une de, grande économie euh, asiatique euh, européenne euh, qui va se conclure ensemble et euh, là-dedans on a bien entendu on a la Russie on a euh, euh, excusez on a même la France la France Macron euh, a défendu même la nouvelle route de soi partagée euh, avec la Chine donc on aurait la France on aurait beaucoup de pays européens euh, donc tout ce grand commerce là va euh, elle va reposer sur de nouvelles valeurs, euh, on est, comme on le sait, euh, euh, appuyé sur la devise américaine depuis depuis la deuxième guerre mondiale, euh, au niveau de, des plans de Bretton Woods, euh, la devise américaine c'est ce qu'on doit posséder pour acheter du, du pétrole euh, dans le monde, de l'énergie et d'autres produits aussi, surtout le pétrole, donc on veut bypasser ça, euh, euh, et ces événements vont causer probablement de, gra de grandes instabilités au niveau euh, euh, de, de l'Amérique, des Américains, et Trump, on doit le dire, euh, essaye de, avec une idéologie très protectionniste, il euh, faut quand même euh, être honnête, il avait très très bien dit lors de lors de sa campagne électorale, il fait exactement ce qu'il dit. Il est très, très protectionniste avec les États-Unis. Euh, il il va imposer des, barri des barrières tarifaires euh, au niveau surtout de la Chine qui se trouve être euh, l'industrie du monde euh, avec euh, raison peut-être mais euh, la, les enjeux sont tellement grands aujourd'hui on est dans la mondialisation il faut préciser que la mondialisation c'est pas quelque chose qui est inventé depuis quelques années la mondialisation a toujours fait partie euh, de l'humanité mais on avait des échelles euh, plus petites au niveau de des transactions qu'on pouvait effectuer, mais on, on s'en va vers voilà, 200, 300, 400 ans. Euh, lorsque les on a eu les premières euh, les premières grandes aventures, euh, lorsqu'on a découvert l'Amérique, euh, faut pas penser qu'on qu cherchait euh, l'Amérique la, pour euh, tout simplement découvrir des continents et les peupler, mais c'était vraiment économique qu'on voulait on trouvait on cherchait les Indes et on a trouvé euh, euh, L'Amérique, euh, qui était une grande terre, on pensait qu'on était euh, euh, dans un, un, un pays connu, non c'était un nouveau continent et euh, c'était vraiment une raison, des raisons économiques qui faisaient qu'on a exploré euh, euh, la planète euh, et c'est les premiers pas de la mondialisation. On les comme le commerce, c'est toujours fait entre pays, euh, euh, c'est c'est vraiment pas nouveau. Cependant, avec euh, la, la, la Internet, avec euh, les partages de communication, avec euh, la, les partages de, de, de réseaux euh, au niveau mondial, les satellites, tout ça. Euh, tout ce que ça a en fait, ça en a fait, amplifié euh, euh, les, euh, les échanges économiques entre les pays. Par exemple, aujourd'hui, on veut acheter quelque chose sur eBay. Euh, je m'en vais sur un site, eBay, j'achète un... <rire> une bébelle chinoise, euh, il faut comprendre que je suis en train de faire une commande euh, euh, au niveau de la Chine dans une petite entreprise, une petite moyenne. Ça pourrait être une grande entreprise ici, mais quand même, il y a tellement d'entreprises là-bas en Chine. Euh, mais on est en train de faire une commande euh, d'un objet qui nous parvient de l'autre bout du monde en quelques jours, quelques semaines souvent. Euh, donc, la logistique au niveau euh, au niveau des transactions, c'est amélioré beaucoup, beaucoup. beaucoup. C'est surtout à cause des containers sur les bateaux. La, la manière d'empiler les containers sur les bateaux a facilité d'une manière extraordinaire les échanges mondiaux. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. On commande quelque chose qui vient de la Chine. Ça nous arrive dans une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est vraiment extraordinaire. Ces petites choses-là qui étaient dans un grand container, est bien euh, bien classé, euh, nous arrive ici euh, par euh, soit euh, UPS, Letter Post-Canada, peu importe. Euh, donc, on est vraiment dans ces phénomènes-là qui sont que nous-mêmes, on, on intervient dans le grand système économique lorsqu'on fait des transactions euh, euh, dans d'autres pays. Je parle notamment de la Chine parce que c'est le... La, la, la plus grande euh, industrie du monde qui nous fait des rabais avec euh, des prix vraiment euh, euh, compétitifs euh, euh, qu'on ne peut pas euh, euh, à côté avec nos industries. Cependant, on doit dire que euh, dans les choses pointues, les objets qui sont, demandent plus de technicité ou, de, ou euh, plus de... De dextérité, euh, on est euh, très fort ici euh, au, au Canada, en Amérique du Nord, euh, aux États-Unis aussi, donc euh, c'est là que ça peut nous sauver, mais on voit bien que l'industrie euh, américaine, ce qui est arrivé euh, euh, au niveau de, de ce qui a fermé... Euh, euh, c'est vraiment inquiétant et c'est la raison pour laquelle Trump euh, impose, veut imposer des barrières tarif tarifaires. Est-ce qu'il va réussir? Euh, mm -hmm. Je ne sais pas, mais comme je vous parle de la, route, de la nouvelle route de la soie, c'est qu'on est dans des nouveaux paradigmes. On va tomber dans euh, un, une nouvelle manière euh, de voir notre, notre monde. Euh, euh, si les Américains sont hors de euh, ce grand... Euh, ce grand cercle économique, euh, euh, les échanges vont se poursuivre euh, avec, euh, par exemple, le Canada, euh, avec euh, le Mexique aussi, euh, donc euh, le Brésil. Euh, non, euh, on est vraiment dans une mondialisation qu'on n'a pas voulu, qu'on a eu, euh, qu'on s'est imposé, mais pas de... C'est vraiment à cause des communications que les échanges ont été euh, euh, facilités, mais comme je vous disais tout à l'heure, la mondialisation a toujours existé. Donc, euh, la route de soi, la nouvelle route de soi, n'est euh, qu'une étape, une nouvelle étape de ce, ce, cette grande euh, aventure de l'économie au, au niveau euh, de la planète. Et ça va être à suivre. Comme je vous dis, euh, le, la chose qui est un peu plus... Euh, euh, qui me porterait peut-être plus à, à regarder l'or, c'est que les échanges vont se faire, oui, avec les devises, mais euh, comme le yuan, par exemple, au niveau de la Chine, mais euh, appuyer sur l'or Et ça, ça peut changer beaucoup, beaucoup la donne, et c'est la raison pour laquelle euh, les grands pays, comme on a dit, la Russie, Chine... Euh, plusieurs autres pays, la Turquie, c'est sûr qu'au niveau de l'UE, ça va pas très très bien, mais c'est à, à cause encore de la montée du dollar américain, donc, euh, mais au niveau euh, des nouveaux paradigmes qui vont s'installer sur la planète, euh, c'est sûr qu'on va voir euh, des changements assez radicaux, euh, je parle pas euh, demain, la semaine prochaine, dans, même pas dans deux ans, mais peut-être dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, encore une fois, la la planète financière, la planète économique euh, va se transformer. Et euh, je pense pas tout, de toute manière que euh, tout va tomber, comme les catastrophismes disent euh, que tout va s'écrouler. Non, euh, euh, je pense que dans le fond, l'économie... Euh, l'économie qui veut dire euh, prendre soin de sa maison, tout simplement. Euh, là, on prend soin de notre planète au niveau des économies mondiales, des, la macroéconomie. Euh, les, les économies euh, s'en sortent tout le temps. Euh, euh, dans le fond, on crée de la devise pour euh, satisfaire aux besoins humains. Euh, malheureusement, dans les systèmes économiques, ce qui est, euh, ce qui est assez euh, euh, déplorable, c'est qu'on a souvent des, des grandes injustices dans le système capitaliste euh, et euh, c'est là qu'on devrait comme euh, peut-être avoir des, euh, des polices euh, économiques euh, plus strictes strict au niveau mondial, peut-être que de contrôler plus, plus euh, les, les grandes enjeux, les, euh, ce serait peut-être une bonne chose parce qu'on a des... Euh, c'est sûr que là, dernièrement, ce qu'on a essayé de faire avec euh, les crypto-devises, en n'ayant en pas de police mondiale, euh, on a vu un peu ce que ça ça a fait, ça a créé euh, euh, de la spéculation. Euh, dans le fond, une devise devrait quand même s'ajuster assez, euh, à moins qu'il y ait un, un choc économique, un choc, une catastrophe dans le pays, mais les devises devraient quand même fluctuer d'une manière assez... Euh, euh, pas trop l'une envers l'autre, par exemple dollar US, l'Easterling, sterling, euh, le dollar canadien, le yen, le yuan euh, devrait quand même avoir une fluctuation raisonnable, mais lorsqu'on a une crypto devise qui sort de nulle part. On ne sait même pas qui est le vrai fondateur de cette crypto-devise, mais on devrait quand même avoir un, une régulation, même si quelques-uns disent que, justement, c'est ça qui fait que la devise, euh, cette crypto-devise est, est, est aimée par plusieurs, c'est qu'on n'a pas de régulation. Avec la blockchain, on n'a pas besoin de personne pour euh, réguler notre marché. Mais dans une... une, une un système comme ça, il arrive plusieurs euh, euh, euh, perversions, comme ce qui est arrivé au mois de novembre-décembre, et c'est qu'on a une folie de spéculation, plusieurs petits investisseurs euh, injectent leur, leurs euh, faibles économies, euh, euh, dans des systèmes comme ça et euh, ensuite une fois que le mal est fait une fois que la bulle a éclaté ils ont ils n'ont aucun recours pour retrouver euh, le peu d'économie qu'ils avaient et il faut préciser euh, comme j'avais parlé euh, euh, dans ces mois-là, on avait une folie de spéculation. On est monté à 20 000, je me souviens, j'étais encore devant mes graphiques et j'ai vu la situation se produire. Mais dans cette folie de spéculation, euh, on avait euh, les médias traditionnels qui étaient embarqués, qui parlaient du bitcoin, on avait plein de publicités sur Internet, euh, tout le monde était embarqué dans le bateau, et c'est là que les petits spéculateurs, les, les personnes qui ont peu de moyens embarquent et se font littéralement laver par des systèmes qui, comme les crypto-monnaies, comme et toutes les autres crypto-monnaies euh, euh, ruinent des personnes. Donc, euh, euh, on ne peut pas avoir euh, une anarchie comme ça au niveau euh, des devises, au niveau de l'économie mondiale. Il faut reposer euh, nos, euh, les devises, que les pays reposent leurs devises sur quelque chose de solide. Euh, C'est sûr que quelques-uns, dont Jim Rickard et d'autres préconisent qu'on devrait retourner à l'étalon or, je ne suis pas sûr que ça va arriver, ce serait peut-être souhaitable, euh, la raison pour laquelle on a euh, arrêté d'appuyer notre devise sur l'étalon or, c'est à cause, la euh, ben, première guerre mondiale a été une raison, deuxième guerre mondiale aussi, à la fin, alors, lors des, des accords de Bretton Woods où qu'on a adossé, on a, euh, adossé, ben, euh, on a euh, pris la devise américaine comme c'était l'économie la plus puissante à l'époque, on a pris la devise américaine comme étant la devise principale que les autres devises euh, seraient en rapport avec la devise américaine et que la devise américaine était basée sur l'or. Si vous regardez un billet de 1$, 10$, 100$, euh, de 1944 jusqu'à 1940. 70, je pense que c'est vraiment dit que ce billet à cours légal, mais est appuyé sur euh, de l'or. Et euh, l'or était à 35 dollars euh, l'once. Et à partir du, euh, à partir de, de, de 1971, lorsque Richard Nixon, à cause en, encore d'une guerre où ce qu'on avait besoin de, de papier, de devises papier euh, basées sur de la dette, euh, on a euh, temporairement, qu'on avait bien dit, on enlève euh, le, le, le l'adossement de l'or pour une période temporaire, et c'est devenu permanent après. Donc, est-ce que ça réglerait les problèmes? Je pense pas, mais on voit très bien que la période de 1970 jusqu'à 1980, lorsque le, le papier, le papier monnaie, le papier qu'on a basé sur la confiance ce bien dit, la monnaie fiduciaire, qu'on appelle, euh, euh, a, a commencé à euh, être appuyée sur, euh, tout simplement, une confiance euh, de pays. Et euh, c'est abouti à ce qu'on connaît aujourd'hui. 2008, on avait eu un soubresaut très important au niveau du crash de 2008. Au niveau des, bon, on parle des subprimes, mais c'est encore sur de la dette. Et euh, en 2018, euh, là, on est dans des situations vraiment catastrophiques. Euh, où euh, les dettes euh, des pays euh, sont rendues à 100% du PIB, du produit intérieur brut. Et dans la période de 70 à 80, l'or euh, est parti de 37 dollars à 800 quelques dollars. Donc, euh, lorsque l'or a flotté, euh, la monnaie refuge, parce que c'est de la monnaie euh, pour moi, l'or euh, est devenu euh, euh, une garantie. Euh, et ensuite, on a eu euh, un déclin jusqu'à qu'à l'an 2000, et en 2000, on, on était rendu à 254$ l'once, et on est reparti jusqu'en 2011 à 1900 à peu près. Euh, et puis là, on, depuis 2011, euh, c'est la correction, euh, on a probablement connu un cru en 2015, mais... C'est une remontée très très timide qu'on vit en ce moment et ça va être à suivre si euh, l'art va reprendre de la force, euh, euh, en tout cas dans des, des périodes euh, un peu euh, chaotiques comme on vit en ce moment, euh, les indices, le Dow Jones, Nasdaq, Stellar Poor, même les indices européens, euh, asiatiques aussi, euh, sont dans des pics, ont connu des période où on était suracheté, on a eu une correction en février. Euh, ce qu'on peut connaître de, dans les, prochaines, les prochains mois, c'est peut-être une... peut-être on, on pourrait connaître euh, une, un déplacement des prix euh, de côté pendant une longue période, à moins qu'on connaisse un crash. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Euh, cependant, il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, L'or prend des forces à cause euh, euh, du fait qu'on qu est dans des situations quand même, euh, euh, je pourrais dire, de euh, non, pas rassurantes. Donc, euh, même si on a euh, du va-et-vient... Euh, ça pourrait durer presque peut-être toute l'année euh, 2018 au niveau des indices, je parle, mais au niveau de l'or, c'est à suivre. Il y a le dollar américain qui corrige un peu ce matin, mais euh, c'était un peu normal avec euh, ce qui s'est passé euh, euh, depuis quelques semaines. Euh, il a monté d'une manière à, à, presque épeurante, euh, donc euh, on a une correction. Mais pour moi, je maintiens que le dollar américain, à long terme, euh, va euh, reprendre sa course normale qui est baissière. Donc, euh, c'était un peu euh, mon, mon, mon bilan de la journée. On va suivre les indices et on, on vous revient très bientôt. Merci.